avancez avancez, par... arrêtez de filmer c'est bon, avancez vous je, je vais tomber Mais, avancez me allez, vous, vous, vous ne poussez pas allez, vous bougez vous bougez, c'est par là Allez, vous bougez. vous bougez, c'est par là dépêchez-vous vous pas arrêtez On de me poussez filmer poussez et pas. avancez écoutez au lieu de faire les, les vidéos là. avancez là. dépêchez-vous dépêchez-vous Dépêchez -vous. je peux être là je sais, mais on vous demande de vous. Non, je manger. peux être là. Vous allez, vous bougez maintenant. Vous allez faire quoi avec ça Vous allez faire quoi Faites attention, à qui, madame Faites attention à quoi, à votre collègue, là-bas Reculer. C'est à votre collègue qu'il faut faire attention, Apparemment, bah, bah, il est juste de sur là. Donc. malheureusement, on, on a l'obligation de vous faire avancer. Malheureusement. Donc, pour ça, je me demande. De me faire, faire avancer où de enfin, Derrière ou Allez, Allez, attendez J'ai juste un J'ai du un petit... J'ai juste un petit... J'ai juste un petit... J'ai juste un petit... J'ai juste un petit... Water, water, water, water, J'ai juste un